Le calendrier de l'Avent 2016 de ToddyPies Jour 7 Un belge rentre d'une semaine de sport d'hiver dans les Alpes. Il raconte à son copain Les Français sont malins mais je les ai bien eus moi. J'ai payé les remontées mécanique, mais j'ai fait toutes les descentes à l'œil. Thank you.